Comment créer un horaire hebdomadaire avec Google Calendar Si vous avez un compte Google, vous pouvez créer l'horaire de votre semaine avec Google Calendar. Cette vidéo vous expliquera comment utiliser Google Calendar pour créer un horaire hebdomadaire. Dans votre navigateur web, allez sur google.com/calendar. Identifiez-vous avec votre compte et mot de passe Google. Votre calendrier Google vous sera affiché. Dans le coin droit supérieur, Sélectionnez « Semaine » dans le menu déroulant. Ceci affichera le calendrier par semaine. Avant de commencer, je vais créer un nouveau calendrier uniquement pour mon horaire hebdomadaire. Je clique sur le symbole « Plus » à côté de « Autres calendriers » et ensuite sur « Créer un nouveau calendrier ». Je peux maintenant nommer mon calendrier et cliquer sur « Créer calendrier ». Ajoutez un événement au calendrier en cliquant sur un espace vide ou en cliquant sur Créer dans le coin gauche supérieur de l'écran. Ceci affichera la boîte Nouvel Événement. Saisissez les informations de l'événement dans le titre, la date et l'heure. Cliquez sur Enregistrer. L'événement sera ajouté à votre calendrier. Continuez d'ajouter des événements pour remplir votre horaire. Vous pouvez imprimer votre horaire s'il vous en faut une copie papier. Cliquez sur l'icône des paramètres et sélectionnez Imprimer pour afficher la boîte de dialogue d'impression. Ajustez les paramètres afin que votre calendrier soit imprimé tel que vous le désirez. Cliquez sur Imprimer. Félicitations, vous êtes maintenant capable de créer un horaire hebdomadaire à l'aide de Google Calendar. Pour plus d'informations sur l'organisation de votre horaire hebdomadaire, visionnez notre vidéo « Comment créer un horaire hebdomadaire ». Merci d'avoir visionné cette vidéo.